Donc nous réunissons les là pour euh, porter solidarité aux noises, à ces jeunes là qui, euh, qui ont dit dans là. Moi encore, estimé qu'il y a une injustice et qu'il faut nous mettre ensemble, nous tous ensemble, pour nous porter force là déjà d'une pas mais faire écouter voix en nous. D'accord Parce que nous arrivons à un moment où euh, l'histoire de la Guadeloupe la Marocée, et que compte Kadima était là, nous n'avons des prisonniers politiques là, là et que là ça a commencé à grave. Ces amis, ces familles, ces frères, ces sœurs qui dans là, il est temps que nous réagissions correctement pour nous aider ces jeunes là.